Parallèle ou non La figure est tracée en élevé. D'accord Calcule la mesure de l'angle LON. LON, L-O-N. Celui-ci. Combien ça vaut Bien sûr, on fait confiance que ça, c'est une droite. Que les points L-O-P sont alignés. Conclusion, cet angle est un angle plat. Cet angle mesure 128. Combien il reste pour le deuxième 180 degrés, moins 128. Vous avez trouvé Allez, égal, 52. Bien, 52 degrés. LON, 52 degrés. Après, déduisons la mesure de l'angle ONL. ONL. Comment trouver ONL c'est le troisième angle dans ce triangle, dans lequel on connaît 43, 52, et le troisième, donc le troisième, 180 degrés, moins 43, moins 52. Vous avez fait le calcul Combien vous avez trouvé 85 Oui, moi aussi, j'ai trouvé 85 degrés. ONL, 85 degrés. Détermine alors si les droites LN et MP sont parallèles. LN et MP parallèles. Qu'est-ce qu'on apprend du cours Deux droites coupées par une séquente. Deux droites LN et MP coupées par la séquente MN. La séquente MN. Vous voyez des angles termes internes oui, moi je les vois. Celui-là qui fait 85 degrés, donné déjà au début du problème. Et celui-ci que je viens de calculer et qui mesure aussi 85 degrés. Regardez bien. ONP et ONL sont alternes La séquence est NN et les doigts sont LN et MP les angles internes étant égaux ou de même mesure, conclusion les droites sont parallèles. Voilà. Pour le petit D, sachant que les segments LN celui-ci et MP celui-ci sont de même longueur, autrement dit égaux, détermine la nature du quadrilatère LNPM. LN. Ce Vince où il y a deux côtés opposés, parallèles et égaux. Quadrilatère qui a deux côtés parallèles et égaux. Alors, c'est quoi Le cours, qu'est-ce qu'il dit D'accord. C'est un parallélogramme. Et voilà, c'est dans la boîte.